Seigneur. Oui, vas-y. Toi, Seigneur. Tu as au commencement fondé la terre. C'est quel Seigneur qui a fondé le commencement de la terre? C'est le Fils. C'est le Fils, non? Pourquoi Jésus dit, il était père Seigneur du ciel et de la terre? Il s'adresse à Dieu. C'est de lui-même, il parle. Il là, il faut Je vous arrête ça. arrête ça. Shalom, nous sommes de retour pour montrer la comédie que font les musulmans, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia, vous voyez ce, ce frère ici, ils ont dit qu'ils sont en train de prouver la divinité de Jésus. J'ai aimé vraiment leur méthodologie. Alléluia, Et je vais le conseiller, lorsqu'ils partent la prochaine fois, il faut qu'ils utilisent le verset du Coran pour détruire les musulmans. Puisque lorsqu'on débat avec les musulmans, on ne doit pas débattre comme avec un témoin de Jéhovah. Un témoin de Jéhovah, on utilise seulement la Bible. Mais si c'est un musulman, si tu veux le décapiter, il faut utiliser les versets du Coran et puis utiliser aussi les hadiths et même les tafsirs que je vais vous donner pour montrer que l'islam est en train de se de tourner en dérision à la comédie. C'est ce que nous sommes en train de faire. Suivez, suivez cette partie ici. Suivez, su, vous allez suivre. encore comment est-ce que c'est déroulé cette soirée ici? Alléluia. Oh <rires> Dieu, ton Dieu t'a oué d'une file de joie au-dessus oui. de tes égaux. Oui. On est d'accord. On a oui. et encore. Le et encore. La... Seigneur. Laisse, laisse, oui. La... Vas-y. Toi, Seigneur. <rire> Tu as au commencement fondé la terre. C'est quel se se font... Seigneur qui a fondé le commencement de la terre? C'est le Fils. Hey. C'est le Fils, non? Oui. Okay, Mais pourquoi Jésus dit, il était père Seigneur du ciel et de la terre? Il s'adresse à Dieu. C'est de lui, lui. même hey. et là, il parle Oh! Il a Eh, Oustace! Oustas Je vous aime. Non. Non. Hey, arrête ça! Ok. Vous voyez... C'est très mauvais d'être ignorant. Le manque de connaissances n'est bon pour personne. Ah. Le frère était en train de parler de ce verset que nous allons vous présenter. Alléluia! Nous allons vous présenter le verset qu'il était en train de lire. C'est ce verset ici. Ah, on, va parcourir dans, on va partir dans toute la Bible, dans toute la Bible. Nous, nous sommes des, des connaisseurs de, de la parole. Il était en train de lire Hébreu. Il était dans le livre des Hébreux au chapitre 1. Hébreu, nous sommes là dans le livre des Hébreux au chapitre 1 au verset 10. Là où il montre, il a dit que ça, c'est verset parle de Jésus. Hébreu chapitre 1 au verset 10, là où le père, le père était en train, mais il a dit au Fils, au verset 8, hein, c'est le Père qui parle au Fils, il dit « et toi Seigneur, toi, et encore toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains ». Et maintenant ce monsieur, euh, Oustaz Diane lui a posé la question « mais comment est-ce que Jésus dit, là dans Matthieu au chapitre 11, au verset 25, il dit, il dit comment pourquoi est-ce que Jésus a dit que je te loue, toi, Seigneur du ciel et de la terre. Il loue quel Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur, du ciel et de la terre. De ce que tu as caché, ces choses aux sages et aux intelligents. Maintenant, Oustaz Diane a posé la question c'est quel Seigneur dont Jésus fait allusion? Suivez C'est le fils Seigneur. Oui, vas-y. Toi Seigneur. Eh, eh. Tu as au commencement fondé la terre. C'est quel se se Seigneur font... qui a fondé le commencement de la terre C'est le Fils. C'est hey. le Fils, non oui. okay, Pourquoi dire. Jésus dit Il était loupé, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Il s'adresse à qui C'est lui. de lui-même, hey. <rire> il parle. <rire> euh. <rire> Maintenant, ces gens, ils se sont moqués. Ils ont dit, mais ce n'est pas de lui-même. Comment est-ce que Jésus peut dire j'étais loue, Seigneur créateur du ciel et de la terre de ce que tu as caché ces comment est-ce que Jésus est en train de louer Dieu il le appelle Seigneur du ciel et de la terre le frère a dit c'est Jésus qui parle de lui-même mais Allah, Allah Azawajal a répété la même parole de Jésus il a triché alors dans la sourate, nous sommes dans la surat 35 <rire> Alléluia. surat 35 verset 1 ça, Allah lui aussi loue le Seigneur il dit ceci ça c'est Allah qui loue le Seigneur, il dit, louange à Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges, blablabla, doté de messagers, doté de deux, trois, quatre, il ajoute à la création ce qu'il veut, car Dieu est omnipotent. Louange à Dieu, Allah loue qui? N'est-ce pas qu'il soit disant Allah se loue lui-même? N'est-ce pas? Ou bien Allah parle de qui? <rire> C'est pour cela qu'on vous a dit que si vous ne comprenez pas le Coran, venez chez les chrétiens, ils vont vous expliquer. Hein? Jésus ici il dit, Jésus prit la parole il dit, Je te loue Seigneur euh, euh, du ciel et de la terre, créateur du ciel de ce que tu as. Jésus parle de lui-même. Tout comme Allah répétait la même parole, il dit, Louange à Dieu, créateur du ciel et de la terre. C'est Allah qui se loue lui-même. Comme ici, Jésus est en train de parler de lui-même. Ok? Si vous ne comprenez pas les Écritures, Mahomet vous a dit, allez chez les chrétiens, les gens du livre. Hein? Ils vont vous révéler ces histoires ici. Là, c'est le conseil que Mahomet, Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, blablabla, bla, bla, a dit dans sourate 10 au verset, à son verset euh, euh, 94. Il a parlé de ça. Si vous ne comprenez pas les Écritures, hein? Aller chez les gens du livre. Hein? Il dit ceci, et « si, Et si tu es en doute sur ce, que, sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre avant toi. » Il faut nous interroger. Hein? Jésus ici, il parle de lui-même, lui puisque celui qui a créé les cieux et la terre, selon cette écriture ici. C'est le même Dieu qui parle d'une manière, de plusieurs manières. Dieu parle de plusieurs manières. Hein? Donc, il faut nous dire qui parle dans Surah 35 au verset 1. Surah 35 au verset 1, qui parle Pourquoi est-ce qu'Allah dit louange à, Allah, louange à Dieu Allah, ou, bien, ou bien ce n'est pas Allah qui parle. C'est peut-être Muhammad qui parle. Ou bien c'est qui Qui parle dans le Coran hein? Hein? Allah loue qui ici Allah est en train de louer qui Louange à Dieu. Créateur. Mais écoutez, et puis lorsque je fais ce, cette émission ici, ce n'est pas que, écoutez, j'ai tout fait pour débattre avec ces deux garçons ici, de la DDR, de euh, Diane et Ismaël Akash. Je les ai envoie des messages, ça fait deux ans que je les attends. Et je les rappelle souvent, oui, chaque fois. Mais ils ne veulent pas débattre avec moi. Ils préfèrent aller débattre, tu vois, avec les chrétiens avec lesquels ils ont débattu, ces deux frères-là. Ce sont les deux frères chrétiens, très respectueux, gentil. Il ne parle pas du Coran, il ne parle pas des hadiths. Eux aiment des débatteurs comme ça, des débatteurs comme les témoins de Jéhovah, les catholiques. Mais lorsqu'ils voient un homme qui vient comme moi, avec une connaissance, ils le fouillent. Là, c'est mon numéro. Celui qui veut débattre avec moi, il peut me contacter. Mon numéro est là. Il peut me contacter. C'est ça mon numéro pour qu'on puisse organiser les débats. Je suis en direct maintenant. Les gens peuvent me suivre. Les gens peuvent M'appeler au téléphone, même en différent, on peut toujours regarder les émissions, puisqu'il n'y a aucun musulman qualifié pour débattre un chrétien. Ça n'existe pas. À moins que peut-être un chrétien peut être gentil, qui ne connaît rien de Muhammad qui ne connaît pas... Le... Et puis, le, le débat ici, que je n'ai pas aimé... Ce que je n'ai pas aimé dans ce débat, c'est que le frère ici, du début à la fin, du début à la fin, ils, ils n'ont utilisé que la Bible. Et... Avec un musulman, il faut le frapper avec le Coran. Pourquoi est-ce que tu vas utiliser la Bible du début à la fin? Hein? Où est le Coran? C'est ce que je n'ai pas aimé avec ces frères ici. Hein? C'est ce que je n'ai pas aimé avec tous ces frères ici. Ils étaient très gentils. Toi, hein? tu hein? Ils étaient très gentils avec eux, tout ça. Bon, moi, moi, moi, je, moi je, je ne débat pas avec ces gens ici. Moi, je frappe et puis je fais des exposés. C'est pour cela qu'ils m'invitent. C'est avec raison qu'ils ont peur. S'ils n'ont pas peur, je les ai invités. Même aujourd'hui, le matin, au moment où je vous parle, je les ai contactés, je les ai envoyés des messages. Je vais vous montrer ça sur WhatsApp. Je suis en train d'ouvrir WhatsApp. Je vais vous montrer ça. J'ai envoyé les messages. J'ai réitéré mon appel, tout ça. J'ai dit, je serai gentil. Même si vous voulez que je vous la, donc euh, la Bible seulement, je vais le faire. Je ne veux pas toucher votre Coran, mais ils ne veulent pas. Ils savent ce qui les attend. OK, on va partir. Vous voyez le frère ici à côté? Il a posé une question vraiment. Ça fait pitié, ça fait pitié, ça fait pitié. Il a posé une question. Et les musulmans ici, ils ont montré que ce sont des, ce sont des, des, ce sont des quoi? Des ignorants. J'allais utiliser un, un, un mot là très fort, mais. Bon, sur le plan spirituel, sur le plan spirituel, euh, ils sont malades. Euh, ils sont malades. Euh, islamiquement parlant, ils sont très, très malades. Vous allez suivre la question, que le frère est si gentil, le frère gentil du début à la fin. Euh, même, si tu débats avec les musulmans, il ne faut pas être gentil. Il faut être méchant, frapper très fort. <rire> Hein? Puisque eux, ce sont des comédiens. Un enfant, il faut un, il faut être gentil avec un enfant, et il va faire du mal. Il faut fouetter l'enfant de fois. C'est ce que nous, nous faisons. Maintenant, suivez la question du frère ici. C'est qui c'est lui qui va conclure. Il Toi, qui as ajouté, quoi. Non, non. Il, il y a un, un élément. Il y a un élément que je veux, je veux vraiment euh, frapper. Hein? Ou bien on commence ici. On commence ici. On, on va arriver là. On, arrive, on va arriver là. Suivez le monsieur ici qui est. Le monsieur ici, il a dit que Muhammad était un païen. Ça c'est le monsieur ici, Ismaël Aka. Il a traité Mohamed de païen. Il a traité Muhammad que Muhammad était un idolâtre. Et Muhammad ne connaissait rien. Mais, vous allez suivre. Donc, ce monsieur ici, suivez ce qu'il va dire. Il dit quoi? S'il n'a pas dit je ne suis pas Dieu, il n'a pas dit je suis Dieu, mais il a dit quoi comme Jean 8, 40 vient de le dire, il a dit « Je suis un être humain, j'ai entendu une vérité de la part de Dieu ». Et c'est là notre prophète aussi l'a dit, quand vous lisez Soir 41, quand vous lisez les versets du Coran, il dit « Je suis un être humain comme vous, il m'a été révélé que votre Dieu est unique ». Donc c'est à cela que nous vous appelons, l'unicité de Dieu. Pas un Dieu trinitaire, pas une compréhension un trinitaire ou compréhension de, de, de, de, de, de, de l'hypostase ou d'une compréhension, euh, je ne sais pas. Mais sachez que du moment où vous allez faire sortir d'autres arguments dans lesquels Dieu a pris forme, mais Dieu est venu dans la création, sachez que vous êtes en train de prêcher le paganisme. Est-ce que vous avez de ce qu'il a dit Il dit qu'au moment où vous dites que Dieu a pris forme, hein? vous, vous prêchez quoi Le paganisme. Je, je prends le mot-clé, le mot-clé qu'il a utilisé. Dieu, si, si vous dites que Dieu a pris la forme, donc une forme, donc une dimension quelconque, si Dieu a pris une forme, vous prêchez quoi Le paganisme. C'est ce que le monsieur ici a dit. Et je vais répéter. Euh, je ne sais pas, mais sachez que du moment où vous allez faire sortir d'autres arguments dans lesquels Dieu a pris forme, mais Dieu est venu dans la création, sachez que vous êtes en train de prêcher le paganisme. Le paganisme, c'est quelque chose de très complexe. Donc il faut faire attention à ce que vous dites. Vous dites que vous êtes une religion monothéiste,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 Sachez que vous êtes en train de prêcher le paganisme. Le paganisme, c'est quelque chose de très complexe. Donc, il faut faire attention à ce que vous dites. Oui. Vous dites... Ah, ouais. Donc, il a dit que si vous prêchez, là où Dieu a pris forme, vous prêchez le paganisme. Mais on va lui montrer que Mohamed a prêché que Dieu a pris forme. Donc, Mohamed prêchait le paganisme ou quoi Hein Bon, ça c'est la bêtise d'un homme qui quitte le christianisme pour entrer dans l'islam sans connaître les tenants et les aboutissants de l'islam il ne connaît bon lui, lui il a assisté dans un débat on a dit Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu bon je deviens musulman hey, mais il fallait aussi demander est-ce que Allah est Dieu est-ce qu'Allah prend forme ce sont des questions comme ça qu'il n'a pas, pas eu et on lui a dit fais la charade là il a bla bla bla, Muhammad Rasoul, bla bla bla et puis le monsieur ici qui est à côté il a même ajouté à la chaade il y a une nouvelle chaade une innovation de la chaade là où il dit que Jésus Christ et le messager d'Allah s'est entré dans la Shahada. bête puisque dans la Shahada, le Coran, la Shahada, ça me dit que là il a bla, bla, bla il n'y a pas de Muhammad, il n'y a pas d'autre prophète mais pourquoi? Pour Rachid Khalifa a dit ceci Puisque dans la chaude, il faut, ne faut, faut pas faire la distinction des prophètes. Si tu dis Muhammad, tu dois aussi dire euh, les autres prophètes. Tu dois citer les noms de tous les prophètes. Pas seulement le nom de Muhammad. Rachad Khalifa, on l'avait tué à cause de ça. Maintenant, le garçon ici, c'est qui? C'est qui le nom? stade Diane. Tellement méchant qu'il est, ou bien bête spirituellement qu'il est, il a changé la charade. Il a dit que là il a blablabla, bla bla, Muhammad Rasoul, blablabla, bla bla, Jésus, le messager d'Allah. Et il s'arrête là. Qui t'a dit de changer la charade Bon, et lorsqu'il fait ça, c'est avec quel texte C'est écrit où Ou bien c'est ça passe dans, par sa tête Bon, pourquoi est-ce que tu n'as pas ajouté que Jean Baptiste, messager d'Allah, Yahia pourquoi est-ce que tu n'as pas envoyé, tu n'as pas ajouté Abraham, messager d'Allah Pourquoi tu te rends seulement, tu, pourquoi tu as ajouté Jésus Tu n'as pas ajouté Abraham, tu n'as pas ajouté euh, Moïse, Moussa, tu n'as pas ajouté... Pourquoi est-ce que. Là, dans l'islam, c'est la comédie. C'est pour cela que je dis que ça, c'est le déclin de l'islam qui est accéléré par les musulmans amateurs, les musulmans inexperts, les gens qui ne connaissent pas. Et si l'islam doit demeurer entre les mains des gens comme ça D'abord, ils ont des lacunes Ils ne connaissent pas l'arabe Les deux là, ils, ils, ont, ils ne connaissent rien de l'arabe Ils récitent quelques petits versets du Coran Avec un, un, un arabe bambara Un arabe avec un ton de djoula hein? donc un arabe djoula arabisé Ils, ils parlent djoula arabisé Alléluia donc, donc, donc, donc, si on doit laisser l'islam entre des, des comédiens comme ça, ça c'est le déclin de l'islam. Écoutez, on va poursuivre le monsieur qui dit que prêcher que Dieu a pris une forme, c'est le paganisme. Vous avez suivi ou compréhension de, de, de, de, de, de, de l'hypostase ou d'une compréhension, euh, je ne sais pas, mais sachez que du moment où vous allez faire sortir d'autres arguments dans lesquels Dieu a pris forme, mais Dieu est venu dans la création, Sachez que vous êtes en train de prêcher le paganisme. Le paganisme, c'est quelque chose de très complexe. Donc, il faut faire attention à ce que vous dites. Vous dites que vous êtes une religion monothéiste. Alors, c'est quoi le monothéisme chez vous? Il faut comprendre que le monothéisme, il a son sens. C'est quelque chose... Il, il a dit ça ici. Euh, la, la vidéo est longue. Hein? Je vais vous dire là où il a répété la même bêtise que Dieu ne prend pas forme, hein, bla, bla, bla. Hein? Et, suivez encore. En aucun moment, tu peux voir que la mort va l'atteindre d'une manière ou d'une autre. Qu'il ait pris forme ou qu'il n'ait pas pris forme, qu'il soit peu importe. Quand il se dit qu'il est l'immortalité, à jamais tu verras que Dieu... Que, il y a des choses qu'il s'est attribuées qu'on ne peut pas l'impliquer. Par exemple, il s'est attribué l'immortalité. Donc, il ne peut jamais... C'est-à-dire qu'en aucun moment, tu peux voir que la mort va l'atteindre d'une manière ou d'une autre. Qu'il ait pris forme ou qu'il n'ait pas pris forme, qu'il soit peu importe. Quand il se dit qu'il est l'immortalité... Il répète, on ne peut jamais entendre un moment que Dieu a pris forme qui n'a pas pris forme. Il a répété la même bêtise. Que, en aucun moment, tu peux voir que la mort va la peindre, d'une manière ou d'une autre, qu'il ait pris forme ou qu'il n'ait pas pris forme, qu'il soit, peu importe, quand il se dit qu'il est l'immortalité, à jamais tu veux là, que Dieu a, a, a, a, a, a, a trahi cette règle que lui-même s'est imposée. Donc, c'est ça. Euh, donc, euh, l'erreur de... de, de, de de devenir musulman sans connaître l'islam. On te dit d'abord, fais d'abord la shahada et puis on va t'expliquer le Coran après. Ça, c'est une bêtise. Il faut d'abord expliquer que quelqu'un puisse comprendre et puis croire. Maintenant, maintenant le, le monsieur est ici, la vidéo que je suis en train de faire, je l'ai contactée pour me débattre. Je ne le fais pas avec un mauvais cœur. Hein? Dieu me voit. Le message, je vais vous montrer même le message que j'ai. Je... Je lui avais un... ouais. Pour voyez? Je, je vous montrer ça. Ce n'est pas, pas de méchanceté de cœur que nous faisons ça. Euh, Dieu nous voit. Je l'ai contacté plusieurs fois qu'il puisse venir me débattre. Il m'invite tous. Alléluia. Là, là, là c'est le message. Je vais avoir contacté. Il y a d'abord ce monsieur ici. Au stade Diana. là, là, là c'est le message que je lui avais envoyé, même aujourd'hui le matin, ce message j'ai envoyé ça le matin, c'est deux messages que vous voyez, mais je l'avais contacté là, si vous voyez, c'était le 7 euh, décembre, pour qu'il puisse venir me débattre, si vous pouvez lire ici, il dit qu'il ne peut pas venir débattre avec moi, puisqu'il m'a vu débattre avec les autres musulmans, il a dit que je puisse continuer avec eux, puisqu'il a vu la déconfiture, il ne peut pas venir. Il ne veut pas. Et ça fait deux ans que je l'attends. Et son ami ici, et attendez, je vous montre d'abord le numéro de ces messieurs, là pour que vous puissiez voir que je ne suis pas... Ce numéro est là. C'est ça, ce numéro. 225 47 32 55. J'ai contacté avec aussi son, son condisciple aujourd'hui le matin. La, la date est là, c'est aujourd'hui. Et ici, je l'avais envoyé le message le même jour, le 7 décembre pour débattre. Et ça fait deux ans. Si vous voyez ici, j'ai souligné que ça fait deux ans que je les attends pour débattre. Mais ils ne veulent pas venir débattre avec moi euh, puisqu'ils savent ce qui les attend. Alléluia. Euh, maintenant, on va continuer avec la vidéo. Vous allez voir que ce monsieur va quitter l'islam. La vidéo que je suis en train de faire, je vais lui envoyer ça. S'il veut répondre, je suis là. Humblement, on va, on va parler de la parole de Dieu. Humblement. Mais j'ai garanti qu'il va quitter l'islam. Il va retourner dans la... maison. Maison de son père, dans l'église de son père. Donc son papa, qui, le papa qui est le pasteur. Mais ce monsieur, il fait honte à la famille, puisqu'il a joué à l'islam sans connaître l'islam. On va l'enseigner l'islam dans quelques minutes. Alléluia. On va partir. Plus forme, qu'il soit peu importe. Quand il se dit qu'il ne peut jamais. Est en aucun moment, tu peux voir que la mort va l'atteindre, d'une manière ou d'une autre. Qu'il est plus forme ou qu'il n'est pas plus forme, qu'il soit peu importe. Quand il se dit qu'il est l'immortalité. À jamais tu verras que Dieu a hein, a trahi cette règle que lui-même s'est imposé. Dieu il a le tout puissant donc Dieu ne peut pas créer une pierre que lui-même ne peut pas soulever. Donc quand on dit que Dieu ne fait pas tout simplement un peu dans ce contexte-là. Donc il est il, dans parmi ses critères aussi dans le Coran dit lui il n'est pas un homme parce que dire qu'il est un homme là c'est le rabaisser au plus bas niveau. Voilà vous n'avez pas idée de, de dire que Dieu est un homme mais Dieu a pris forme. C'est franchement c'est en les... fait c'est une abomination à la limite quoi, excusez-moi pour le mot mais c'est comme ça qu'on conçoit la chose voilà, on ne peut pas attribuer ces gens de choses là à Dieu donc on va laisser donc, il dit que c'est comme ça que nous on conçoit nous, nous toi, toi et qui <rire> mais il faut demander à Muhammad lorsque tu dis nous, tu dois nous dire peut-être Muhammad ou bien les savants le, les compagnons de Muhammad, c'est comme ça qu'on parle c'est comme ça que toi tu comprends avec ton ignorance bête tu t'es vachement lancé dans l'islam sans lire le livre de l'islam. Il dit que dire que Dieu a pris forme, c'est le rabaisser. Il rabaissait Dieu et puis c'est une abomination. Abomination. Mais on va voir comment est-ce que Mohamed a fait l'abomination. Puisque Mohamed a, a dit que Dieu a pris, a pris forme. Et c'est comme si Mohamed a aussi rabaissé Dieu. C'est ce que le petit ici dit. Et que lui-même ne pas soulever. Donc, quand on dit que Dieu ne fait pas tout simplement dans ce contexte-là. Donc, il dans parmi ses critères aussi dans le courant, il dit, lui, il n'est pas un homme. Parce que dit qu'il est un homme là, c'est le rabaisser au plus bas niveau. Voilà, vous n'avez pas idée de dire que Dieu est un homme, mais tu as pris forme. C'est franchement, c'est déliré. Les... En fait, c'est une abomination à la limite. Quoi, excusez-moi pour le mot, mais c'est comme ça qu'on conçoit qu la chose. Ok, c'est comme ça que lui conçoit la... lui avec euh, son le comédien qui, les ont, qui a enseigné. Mais on va demander à Muhammad, est-ce que Dieu prend une forme Allons voir Muhammad. Alléluia. <rire> on va voir ce que Muhammad a dit. Le prophète. C'est ça le problème. Donc tu joins l'islam sans connaître l'islam. Hein? C'est là tout le problème que nous avons en Afrique. Il faut, il faut parler à la lumière de ce que Muhammad lui-même a dit. <rire> Lord have mercy je dois agrandir ça Alléluia je suis en train d'agrandir hmm. Saïbou ou Ari numéro 49 19 rapporté par Abou Saïd Al-Qoudri, j'ai entendu le prophète dire notre Seigneur Allah Allah il mettra son tibia à nu ça c'est un verset du Coran mais ça ne se trouve pas dans le Coran qu'eux utilisent, c'est le Coran bête qu'on a traduit pour le tromper. C'est la sourate quoi? La sourate 68-42. Sourate 68-42. Je vais vous montrer la sourate à partir même du Coran. Euh, J'ai entendu le prophète qui, qui a dit « Notre Seigneur, Allah, met, il, vient, il mettra son tibia à nu, à nu. puis tous les croyants et les hommes se prosterneront, mais il restera ceux qui se prosternaient dans le monde, pour se montrer, pour gagner une bonne réputation. Alléluia. De telles personnes essaieront de se posterner le jour du jugement, mais leur dos sera aussi raide qu'il s'agissait, et que s'il s'agissait d'un seul haut, une seule vertèbre. Ça, c'est Mohamed qui a expliqué ce, cette sourate. 19. il a dit ceci. Allah va venir sous la forme humaine. Là, c'est la sourate 68-42. Je, Je vais vous montrer ça dans le, dans le Coran. On continue. Et on continue. Allez, là c'est un hadith, un très long hadith. Saïd numéro 74, 39, rapporté par Abu Saïd Al-Khodri. Nous avons dit, le musulman a posé la question à, à Muhammad, Ô oh messager d'Allah, verrons-nous notre Seigneur le jour de la résurrection Muhammad a dit Avez-vous des difficultés à voir le soleil et la lune quand, quand il est clair Ils ont dit Non, vous n'aurez aucune difficulté à voir votre Seigneur, comme vous n'avez aucune difficulté à voir le soleil. Le prophète alors a dit, quelqu'un annoncera que chacun suive, que chaque nation suive ce qu'elle qui avait l'habitude d'adorer. Ainsi, les compagnons de la croix iront avec la croix, les idolâtres avec les idoles, les compagnons, tout ça. Et puis, Mohamed raconte, c'est un lot a dit hein? je vous ai montré la référence, vous, suivez, suivez avec nous, suivez avec nous, nous allons vous montrer. Ah, Alléluia, ça fait très mal, ça fait très mal de voir comment est-ce que les petits ici, ils sait il est entré dans l'islam sans connaître ces histoires ici. Alors, nous avons entendu l'appel d'un proclamant que chaque nation suive ce qu'elle adorait maintenant. Euh, nous nous attend, Et maintenant, nous attendons notre Seigneur. Alors, Allah, le Tout-Puissant, viendra à eux sous une autre forme. <rire> Donc, Allah va venir sous une autre forme. Écoutez maintenant que celles qui l'ont vu la première fois. Donc, Allah est venu la première fois, dans une forme, ils ont vu. Maintenant, il est venu sous une autre forme. Ça, c'est Dieu qui prend forme. Et Allah est venu chez les musulmans et il dira, « Je suis votre Seigneur. » Et les musulmans disent, « Ils vont chasser Allah. Tu n'es pas notre Seigneur. » Puisque d'après les musulmans, ils croient que Allah n'a pas de forme. Avant, ils vont chasser Allah tu n'es pas notre seigneur et personne ne parlera à, à lui à Allah sauf le prophète, le prophète vont commencer à parler à Allah, puisque le prophète eux connaissent que Dieu prend forme c'est seulement les, les petits musulmans euh, idiots, spirituellement qui ne connaissent pas ça Et alors on, le, on dira aux musulmans connaissez-vous un signe par lequel vous puissiez reconnaître Allah ils vont dire quoi ils diront le shin. Le shin ici, c'est le, le pied, hein, ou bien le tibiaï, dont on parlait ici. Le tibia ici. Euh, on dit le shin, c'est un mot euh, qui vient de l'arabe, hein, qui veut dire sakin. sakin" Allah, Allah va montrer le sakin. C'est le mot qu'on a utilisé dans le Coran, sakin. sakin". Euh, en anglais, on appelle ça shin. Hein, de shin, dans la partie de la jambe jusqu'au pied. Donc Allah va montrer ça. Alors ils diront les Chines. Et ainsi Allah, Allah va venir, il découvrira alors son Chine, le pied, son sakine. Après quoi chaque croyant se prosternera devant lui et il restera ceux qui se prosternaient devant lui juste pour se faire valoir, pour gagner une bonne réputation. Lorsque Allah va montrer son corps dans la forme <rire> de Chine, tous les croyants vont se prosterner. Et ça, c'est un verset du Coran. Attendez, je vais vous montrer ce verset-là. Je vais vous montrer ce verset. C'est un verset qui se trouve dans le Coran. Mais les musulmans n'ont jamais vu ce verset-là. Bon, bon, peut-être les anglophones ne connaissent pas. Les anglophones connaissent ce verset-là. Il n'y a que les, les musulmans encore qui sont en Côte d'Ivoire qui ne connaissent pas ça. Mais j'ai déjà montré ça à beaucoup de musulmans. Ça, c'est le Coran. Là, c'est le Coran. Je suis en train de vous montrer. Nous sommes dans la Sourate Al-Kalam. Là, là c'est mon Coran. Hein? <rire> Alléluia. Ça fait très mal. Et les gens qui ont traduit le Coran là, de la Côte d'Ivoire, ils ont fait du mal vraiment à l'islam. Hein? Vous voyez, ça, ça c'est la Sourate Al-Kalam. Hein? La Sourate 68. Sourate Al-Kalam, Sourate 68. Nous partons au verset 42. Hein? Surat, là, c'est la Sourate 68. Al-Kalam. Et ce Coran-là, j'ai ça dans mes mains, j'ai ça dans mes mains. Ça parle de la même chose. Mais le Coran qu'ils utilisent là, c'est un faux Coran. On a fait ça pour tromper les, les musulmans. Surat 68 au verset 42, on va voir. On va voir ce que, ce que le Coran dit. Al-Kalam. Verset 42. On dit le jour où un pied... Le pied sera découvert, ils seront appelés à se prosterner, mais ils en seront incapables. Et la version arabe est là. Yomayu Shafu Bon, vous voyez le mot, mot sakine ici, ça veut dire le pied. Donc Allah va venir, il va montrer son pied. Maintenant, on a caché ça aux musulmans de l'Afrique. Quel malheur, vraiment! Et, et, on, on va voir même les notes explicatives. Parce que le monsieur aime les notes explicatives. Mais ici, on n'a pas seulement les notes explicatives, on a les hadiths et les tafsirs. On va voir ce qu'ils qu ont essayé d'expliquer. On dit ceci les commentateurs donnent ici des interprétations divergentes, dont certaines prennent le verset à la lettre, tandis que d'autres, les mots sac, le pied et le symbole de l'ardeur, tout ça. Et puis ici, voir vo à ce sujet l'exégèse de Ibn Kathir, puisque chacun a expliqué ça de sa manière. Donc, donc, tu entres dans l'islam sans connaître l'islam. C'est là tout le problème que nous, nous avons. Hein? Donc, il dit que le mot sac là, c'est-à-dire le pied, le pied d'Allah. La, la sourate ici, on dit que le jour où un pied sera découvert. Surate 68, au verset 42. De Allah va venir et il va prendre une forme. Et c'est ce que Muhammad, Salala salallahu alaihi wa salam, bla bla bla, il a dit ceci. Mohamed a dit ceci. Euh, il a expliqué bien la, la Sourate ici hein? Sourate 68,42. 42 il a dit, Sourate 68 42, là c'est Mohamed, c'est Mohamed lui-même qui explique, rappelez-vous le jour où le tibia sera mis en eux Sourate 68-42, ça c'est Sourate rapporté par Abu Saïd j'ai entendu le prophète dire notre Seigneur mettra son tibia à nous. le pied, puis tous les croyants et hommes, ils se prosterneront devant lui Maintenant, le problème avec les musulmans que, que nous avons aujourd'hui, euh, puisqu'ils lisent un faux Coran, voyez-vous comment est-ce qu'ils ont interprété ils surat 68-42? Ça, c'est la méchanceté, la méchanceté des musulmans. Surat 68, vous allez voir ce qu'ils vont dire. Comment est-ce qu'ils ont trop? Ils vont dire les jours où les ardeurs, blabla, les ardeurs, tout ça, surat 68-42. Donc, c'est normal que notre frère puisse se tromper puisqu'il a, a été séduit, il a été trompé. Surat 68-42, il dit ceci, « Les jours où ils affronteront les horreurs du jugement, ils seront appelés à la prosternation, mais ne le pourront pas. » Mais tandis que Mohamed ici, a... <rire> ça c'est là, on dit ceci, « Le jour où le tibia sera mis à but, » Mohamed a même expliqué le verset là. Surat 68-42, j'ai entendu le prophète. Il dit « Notre Seigneur mettra son tibia en lui Toutes les croyances se posternent. » Voyez-vous Et c'est en accord avec le verset que je vous ai montré ici. « Ah, ce monde est très méchant. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça à nos frères ici hein? ?» On dit « Le jour où un pied sera découvert. Hein? » Voyez-vous On vous a montré. Même en arabe. L'arabe est là. « Yom Donc vous voyez pourquoi est-ce qu'on a fait ça aux musulmans Le jour où un pied sera découvert, mais ces gens ici, ils ont enlevé le mot pied pour tromper à nos musulmans de l'Afrique. Ah, vraiment, ça fait très mal. Ils ont donné une fausse interprétation. Le jour où ils affronteront les horreurs. Il n'y a, a pas de mot affronter horreur. Ça n'existe pas. Hein? Le mot ici, le mot ici, ça qui est. Ils ont, trom... ils ont juste trompé. Ils ont juste trompé nos frères. Yo, ma chafou. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Le mot ici, le mot ici, ça veut dire le pied. <rire> et c'est ce que Mohamed est en train d'expliquer que Allah va mettre son tibia à nous, donc on vous a juste trompé et Mohamed a expliqué ici, il dit très bien que Allah va venir il va venir euh, sous une, une autre forme, Allah change de forme Allah change la forme non seulement dans cet hadith, sur Saïb Ari 74, 39, il y a un autre hadith. Alléluia. Là, c'est Saïd Bouhari, 45, 81. Saïd Bouhari. D'après euh, rapporté par Abu Saïd Al-Koudri, du vivant du prophète, certaines personnes ont dit aux Messager d'Allah, verrons-nous notre Seigneur le jour de la résurrection il, il a dit oui. On va voir Allah. Vous n'aurez, vous avez eu difficulté de voir le soleil et tout ça. Il a répondu. Et puis, Mouhamad a continué vous n'aurez aucune difficulté à voir Allah le jour de la résurrection. Il a, il a expliqué. Suivez. Eh, vraiment. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça aux musulmans? Hein? Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Alléluia. Écoutez. Alors Allah, le Seigneur des mondes viendra. Il viendra à eux sous une forme la plus proche de l'image qu'ils avaient dans leur esprit de lui. <rire> Donc, Allah va venir sous une forme. Écoutez le monsieur qui, qui disait ici. Et eh, vraiment, pourquoi est-ce qu'on a fait ça d'autres frères ici? Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Hein? Suivez, suivez sa voix, sa tendre voix.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 On t'excuse pour le mot bêtement, mais on t'excuse, on t'excuse puisque tu ne connais pas, tu es entré dans l'islam, bêtement, vachement dans l'islam. Muhammad, c'est Muhammad qui a dit Allah, le Seigneur du monde viendra à un sous une forme. Donc Dieu peut venir sous une forme, comme disent les chrétiens. Et Muhammad a dit, maintenant dire que Dieu vient sous une forme, c'est les rabaisser, c'est une abomination. Comme tu es en train de dire ici. Bon. voilà, Vous n'avez pas idée de dire que Dieu est un homme. Mais Dieu a pris forme. Franchement, c'est déliré. En fait, c'est une abomination. À la limite, quoi. Excusez-moi pour le mot. OK. On va vous montrer un autre avis Le, le la ici, on vous a montré. C'est ça. Il vous 45, 81. Un autre indice. Alléluia. Ça, c'est ça. Il vous Numéro 65, euh... 73. Là, là c'est raconté par Abu Ureira, qui était un esclave juif, mais qui avait joint l'islam pour qu'on puisse la franchir. <rire> Donc, il y a plusieurs témoins. Certaines personnes dirent aux messagers d'Allah, verrons-nous le Seigneur le jour de la résurrection? Est-ce que vous vous serez les uns contre les autres en regardant le soleil quand il n'est pas caché dans les nuages? Ils ont répondu non, messager. Alors, il a dit, est-ce que vous serez les uns contre les autres en regardant la lune, tout ça? Ils ont répondu, Muhammad a dit, il a dit, le messager d'Allah a dit, ainsi vous, vous le verrez, votre Seigneur, le jour de la résurrection. De la même manière que Allah rassemblera tout le peuple, il dit, quiconque adorait ce qui devrait suivre. Ainsi, et puis on descend ici. Écoutez maintenant, Allah viendra à eux sous une autre forme qu'ils ne connaissaient pas. Donc Allah peut prendre n'importe quelle forme. Puisque dans l'autre a dit dit, on a dit que Allah est venu sous une, une autre forme, une autre forme que ceux qui l'ont vu. Maintenant, Abu Oreira confirme dans cet hadith ici. Abu Oreira 65, 73, il dit que Allah viendra sous une autre forme. Une autre forme qu'ils ne connaissaient pas. Donc cela veut dire qu'ils avaient vu pour la première fois. Là, c'est une autre. Lorsqu'on dit autre, cela veut dire qu'il y a eu le précédent. Je suis, Allah va dire, Je suis votre Seigneur. Ils diront. Ils vont chasser Allah, ils ont dit nous cherchons refuge auprès d'Allah contre vous. tout ça. Ils vont chasser Allah, nous cherchons refuge. C'est notre place. Jusqu'à ce que notre Seigneur vienne. Et quand notre Seigneur, ils vont dire nous cherchons refuge auprès d'Allah contre vous. C'est notre place. Nous ne vous suivrons pas. Les musulmans vont rejeter Allah puisqu'Allah prend une forme. Jusqu'à ce que notre Seigneur vienne à nous et quand notre Seigneur viendra à nous, nous le reconnaîtrons. Ils vont chasser. Alors Allah viendra vers eux sous une forme qu'ils connaissaient. Et il dira, « Je suis ton Seigneur. » Ils diront sans aucun doute, « Tu es notre Seigneur. » Ils les suivront. Alors le pont sera posé sur les feux. le feu. Le, le pont de l'enfer, là où les musulmans vont passer. Alors un pont sera posé sur le feu de l'enfer. Euh, « et a dit ceci, <rire> écoutez maintenant, Muhammad a dit ceci, le messager d'Allah a ajouté, je serai le premier à traverser le pont là. Ce, ce, le pont là, j'ai entendu, d'ailleurs ça, ça s'ajoute, Ismaël Akka et Diane que le pont là, ça ne sera pas les musulmans qui vont passer par là, ce sont des menteurs. Le pont là de l'enfer, le, un pont sera posé sur le feu de l'enfer. Le messager d'Allah dit, je serai le premier à le traverser. <rire> Donc, de vous attend là, à ce point-là. Bon, ça, ce n'est pas notre thème. Donc, ici, nous voyons qu'Allah prend, prend une forme, tandis que le monsieur ici dit que dire que Dieu a pris une forme, c'est de l'abomination. Euh, c'est de l'abomination. Suivez encore. C'est pitoyable, il fait pitié. A trahi cette règle, lui-même, s'est imposé.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 Et lorsqu'il prend forme, il vient avec le pied. Bon, je ne sais pas, c'est le pied d'un chacal ou bien le pied de, de, de singe ou bien le pied. Qu'est-ce qu'elle a fait avec le pied? Il viendra avec un pied. Il sera dans la forme humaine. Il sera dans la forme humaine. Alors, si tu ne connais pas les Écritures, il faut venir aux gens du livre. Comme Muhammad vous a conseillé, ils vont vous enseigner Dieu, Dieu, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il ne faut pas dire Dieu n'est pas un homme. La Bible a, dit Dieu n'est pas un homme pour, pour mentir. Quand il s'agit de mentir, Dieu n'est pas un homme. Alléluia. Mais il y a des fois Dieu vient comme un homme. Attendez, je vais vous montrer quelques écritures rapidement. Si vous partez dans le livre de Exode chapitre 15, on dit que Dieu est un homme, verset 3. On dit que Dieu est un homme de guerre. Ishmiel hein? Khama, ça veut dire Dieu est un homme de guerre. Dieu descend de, de fois comme un homme de guerre. Hein? Nous partons dans le livre d'Exode, Exode au chapitre 15. Hein? Notre frère va quitter l'islam, mais ça sera dangereux pour sa vie, Après, ces gens-là ne badinent pas. Ils l'ont tellement... Euh, très, très, très bien, mais s'il quitte l'islam, sa vie sera en danger. Voyez-vous <rire> Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ah, ok, on va partir ici. Nous, nous, nous sommes dans le livre d'Exode. De le livre d'Exode. Il y a des fois que Dieu descend comme un homme. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Pour mentir, Dieu n'est pas un homme. Mais pour la guerre, Dieu peut descendre comme un homme. Là, c'est Exode chapitre 15. Exode chapitre 15 au verset 3. On dit ceci. L'éternel est un homme de guerre. <rire> pour la guerre, c'est un homme. Hein? Alléluia. Pour la guerre, c'est un homme. Euh, nombre au chapitre 23. Pour mentir, Dieu n'est pas un homme. Il, Il faut lire les Écritures. On dit ceci. Euh, Dieu n'est pas, pas un homme pour mentir. Pour mentir, Dieu n'est pas un homme. Il a répété la même pensée dans Osée au chapitre 11, 9. 11, il, dit ceci, il dit ceci, 11, 9 à 11. Il dit ceci, Dieu n'est pas, je ne suis pas un homme pour détruire. Il dit, car je ne suis pas un homme pour détruire Ephraïm. Hein? Allons dans le livre de Osée, hein? puisqu'il faut que les gens soient bien enseignés. Des hein? gens sont victimes, hein? les, les gens sont victimes de, de, de l'ignorance. C'est là tout le problème que nous avons dans ce monde ici. Alléluia. On dit Je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère, je ne détruirai pas de nouveau Ephraïm, car je suis Dieu et non un homme. Donc il dit qu'il n'est pas un Dieu pour détruire Ephraïm. Il n'est pas un homme pour détruire Ephraim. Car, lorsqu'on dit car, ça, ça, ça, ça attache à ça. Mais lorsqu'il s'agit de devenir comme un homme de guerre, Dieu peut venir comme un homme de guerre. Même dans Esaïe, chapitre 42, il a parlé de ça. Il y a des fois que Dieu vient comme un homme pour faire une œuvre. Esaïe chapitre 42, lorsque nous partons, on va, on va voir, au euh, verset 13, on dit ceci, « L'éternel sortira comme un vaillant homme. <rire> » Allah va venir. Non, pas Allah, Dieu. Dieu va venir comme un vaillant homme. Comme un vaillant homme. Dieu, Dieu peut venir comme un homme. L'éternel sortira comme un vaillant, comme un homme vaillant. Il le, le verra la jalousie comme un homme de guerre. C'est pendant la guerre, Dieu vient comme un homme. Ah. Il faut connaître les écritures. La même pensée, Esaïe au chapitre 63. Dieu vient comme un homme. Ah. Si vous ne comprenez pas les Écritures, allez aux gens du, les gens du livre. Ils vont vous enseigner ça. Esaïe chapitre 63, Dieu vient comme un homme. Qui est celui qui vient des de Dômes? Et donc, Dôme, c'est Esaü, hein? De Botsera, en Jordanie. Qui est celui qui vient des Dômes? Dieu vit comme un homme, avec des habits teints en rouge, celui-ci qui est, qui est magnifique. Il dit que, qui est magnifique? Attendez, j'aime je, je lire ça, euh, la manière dont on a, pris, on a mis ça dans cette euh, phraséologie. Alors, de Louis II. Là, là c'était la version d'Arbi. Hein? Même en grec. Moi, je, je lis la Bible en grec. J'ai la Bible en grec ici. Hein? Mais je, des fois, j'aime lire en, en anglais. Ça, je fais, c'est pour l'audience francophone. Alléluia. Esaïe au chapitre 63. On, on va. Esaïe au chapitre 63, dit. Qui est celui qui vient des dômes des Ça, c'est le vêtement. Il dit ceci. En vêtement rouge. En habit éclatant et se redressant avec fierté de, de, dans la plénitude de sa force. Il répondit, c'est moi qui ai promis le salut, c'est Dieu qui est qui a le pouvoir de délivrer. Maintenant, on pose la question à Dieu. Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Donc Dieu est venu comme un homme. Et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve. La, maintenant, Dieu répond, j'étais sur la foulée au pressoir, et nul homme d'entre le peuple n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les écrasais dans ma fureur, leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits. Quand un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de me racheter est venue, c'est Dieu qui a se racheté. Je regardais une personne pour m'aider, j'étais étonné, une personne pour me soutenir et mon bras m'a été à aide. Donc, il dit que son bras est venu l'aider et ma fureur m'a servi d'appui. Donc, c'est comme ça que Dieu parle. Hein? Dieu peut venir comme un homme j'ai foulé des peuples dans ma colère je les ai rendus ivres dans ma fureur j'ai répandu leur sang sur la terre j'ai foulé les grâces de l'éternel tout ça, je dirai sa grandeur c'est comme ça que Dieu parle, Dieu peut venir comme un homme hein? je suis en train de courir pour que mais, maintenant le monsieur qui a induit ce monsieur en erreur, mais il va quitter l'islam je vous garantis ça, il a pas deux ans s'il débat avec moi s'il accepte de me débattre dans deux mois il va quitter l'islam, s'il il accepte ça fait deux ans qu'il me fouille. J'avais donné l'ultimatum, mais il me fouille. On continue avec la vidéo. Vous allez voir combien... Ça fait même pitié. Ça fait même pitié. Donc, le monsieur, il a joué l'islam sans connaître. On ne lui a pas bien expliqué l'islam. Suivez la réponse de ces messieurs ici. La question a vu la réponse. Suivez. Flamme de, de feu. Mais il dit au fait. Tu as aimé la justice et tu as haï l'unité de pourquoi, oh Dieu. C'est pourquoi, oh Dieu. Après, maintenant, ils viennent faire... Voilà pourquoi Paul, il, il se dit. Hein, voilà, c'est euh, dans la dernière position. Je me mettre rapidement deux minutes là. Je vais, je vais c'est va, lui qui va conclure. toi voilà. Tu as toujours ajouté quoi. Voilà, je vais juste demander quelque chose. Euh, voilà, c'est euh, dans la dernière position. Et, je voulais savoir, j'ai une fois entendu dans euh, l'intervention Abdul Majid, si je ne me trompe pas, qui a dit que les musulmans ne croient pas en l'apostolat de Paul. Je veux savoir, est-ce que ce est qu'il dit, vous soutenez cela -ce Oui, pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi, un... pourquoi vous ne reconnaissez pas pourquoi... Donc le monsieur se pose la question sur le Paul. Est-ce que c'est un vrai messager, c'est son apostolat Il a entendu le comédien Abdul Majid dire que Paul n'était pas un messager, il n'était pas un apôtre, c'est un faux messager, c'est un faux. Maintenant, il pose, vous les musulmans, qu'est-ce que vous dites Maintenant, on va poser la question à Muhammad, on va poser la question au Coran, on va poser la question à tous les compagnons de Muhammad et aux savants, qu'est-ce qu'ils vont dire Et Écoutez la folie de ce garçon ici qui a rejoint l'islam sans connaître l'islam. Suivez. Les musulmans ne reconnaissent pas la de Paul. Non, c'est simple parce qu'il n'a pas été apôtre de Jésus. Nous, on n'a pas vu parmi les, les disciples de Jésus. Là. Et là, nous, on a on a pas, pas Du coup, euh, il, il, il, il, il vu qu'il n'a pas parmi les disciples de Jésus, il n'a pas parmi les apôtres de Jésus. Du coup, nous, on ne peut pas, on peut pas, on peut pas croire en lui. Puis c'est notre choix en de de croire ou qu qu'on ne pas croire. Voilà. Et puis et Paul aussi, il dit avoir eu une révélation de Jésus, alors que tous les dit de Paul sur les enseignements qu'on te les dit directement, les dit de Jésus. Voilà pourquoi Paul lui-même dans la Bible va se disputer avec Pierre. cest que Paul va dire que Pierre est un hypocrite. Plusieurs fois, il va se disputer Pierre, il va se disputer Barnabas. Tu vois, Paul lui-même, là, la première discussion, là, il y a eu des discussions sur la, sur la loi, l'obéissance de la loi, la circoncision des enfants d'Israël, tout, tout ça, tout ça. Il ne sera pas d'accord avec les disciples, jusqu'à ce qu'après, maintenant, ils viennent faire la main d'association, etc., etc., Mais quand il lit le parcours... Il de... dit, ils ont fait la main d'association, tout ça. Non, il ne faut pas sauter. La main d'association, les apôtres ont reconnu que Paul, c'est vraiment un... Il y a beaucoup d'écritures, beaucoup d'écritures là, qui, ils ont fait la main d'association. Tu... Bon, tu, tu as joué l'islam sans connaître, suivez la réponse, suivez. Fait la main d'association, etc., etc. Mais quand tu lis le pape, fait la main d'association, etc., etc. Il y a eu des discussions sur la, sur la loi, l'obéissance de la loi, la circoncision des enfants d'Israël, tout, tout ça, tout ça. Ils ne pas d'accord avec les disciples. Jusqu'à ce qu'après, maintenant, ils viennent fait la main d'association, etc., etc. Mais quand il lit le parcours de l'aide de, de, de Paul, il n'a jamais été d'accord avec plein des disciples. Son compagnon, même Barnabas, qui était avec lui, Barnabé, même je sais pas quoi, Barnabas, il est séparé avec lui, ils sont Donc du coup, et puis d'ailleurs, sur la révélation que Paul a reçue, il y a des contradictions. Donc, acte 22, il dit que quand l'Esprit lui a parlé, euh, les, gens, il a, les gens ont écouté euh, en, il lui lui lui lui la, la voix, voix ils n'ont pas, il pas vu la lumière. Après, dans un autre, verset, dans un autre chapitre, il dit ils ont vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu la voix. Contradiction sur il y a un, un point, puissances. il dit lui les Romains. L'autre côté, il dit les Juifs par sa naissance. Le frappe, il dit les Juifs. Bon, ce sont des, des ignorants, ces deux garçons ici. Il n'y a aucune contradiction. Paul était romain, citoyen romain, et puis il était juif. Comme il y a des Français sénégalais, il y en a beaucoup. Il y a, a quelqu'un qui est ivoirien, et puis le Français. Il peut y avoir quelqu'un qui est français, et puis qui est ivoirien. <rire> bon, à cette époque-là, c'était l'Empire romain qui dirigeait tout ça. Et il n'y a aucune contradiction dans acte chapitre 9 et puis acte chapitre 22. Hein, je les défis, je suis là. Il n'y a aucune contradiction. Paul a dit, il a dit, ils ont entendu, ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient pas la personne qui me parlait. Et tout ça. Et dans 22, il a répété la même chose. La même chose. Il a dit que ces gens-là, ils, ils n'ont pas vu l'homme qui me parlait, mais ils entendaient la voix, tout ça. Il a répété. Il, il n'y a aucune contradiction si vous lisez. Calmement. ne faites pas ce que vous faites là. Maintenant, écoutez, il, il dit qu'il a, il, c'est pour cela qu'il rejette Paul. Après, dans un autre chapitre, il dit nous avons vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu la voix. Contradiction sur il, il dit lui, les Romains. L'autre côté, il dit les Juifs, par sa naissance. le frappe, il dit les Juifs. Tu vois, donc il y a beaucoup de choses que... Il dit, euh... il, dit, il dit ce que je dis, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Il dit que celui qui est soumis à la loi, qui est soumis à la loi, est déçu de Christ. Alors que Jésus lui-même était soumis là-bas. Par exemple, la circoncision. Jésus, lui-même est le maître. Il, il, il été circoncis. circoncis. Jésus dit que il n'est pas plus grand. Il dit que Jésus était circoncis. Si je lui demande de me montrer cette écriture, ça n'existe pas. Que Jésus était circoncis. Bon. Écoutez. Alors, on dit, le jour où Jésus devrait être circoncis. On n'a pas dit, là où Jésus a été circoncis. Là, je peux juste le flouer, mais ce n'est pas ça. Il est en train de dire que pourquoi est-ce que Paul n'est pas ministre? Pourquoi Paul n'était pas un vrai euh, apôtre de Jésus C'est ce qui nous intéresse. Suivez. Oui, mais comme par volu. Il dit que celui qui a soumis à la loi, qui a qu soumis à la loi, est défi de Christ. Alors que Jésus lui-même lui, était soumis à la loi. Par exemple, la circoncision. Jésus lui-même est le maître. Oui, il il était circoncis. Jésus dit que l'envoyé n'est pas plus grand que son maître. Et que celui qui l'a envoyé, ni le serviteur, plus grand que son maître. C'est-à-dire que même si c'est Jésus qui, qui l'a envoyé, il ne peut pas dire des enseignements qui surpassent et qui dépassent Jésus. On met Paul, on met Jésus, il croit que c est, c est Jésus qui va suivre. Pas mais les, les chrétiens sur Paul plus que Jésus. Voilà, Jésus. Paul que Jésus. On est plus sur la nous, loi, on est sur la nous, place. Nous, on ne partage nationale. pas, nous, dans notre point de vue, on ne partage pas l'authenticité de l'apostolat de Paul. Parce qu'on peut en discuter, on peut en, en débattre. On peut faire un débat spécialement si, si l'authenticité... Non, on prend Paul pour vous enseigner. Voilà, mais quand vous prenez un argument de Paul, nous, on utilise ce même mmh. argument-là, on frit le poisson par sa propre graisse. Voilà, il ne dit pas que, mais pourquoi vous citez les versets de Paul Non, on cite les versets de Paul parce que vous... <rire> voulez démontrer la divinité de Jésus au à travers des dits de Paul. Donc, on se prend les mêmes dits de Paul aussi pour vous prouver vous le contraire. Voilà, merci. Ok, vous avez suivi C'est du bla, bla, bla. Il, faut, il faut nous dire ce que disent les Écritures, ce que a dit sur Paul, sur ce que les savants ont dit sur Paul. C'est comme ça qu'on parle. Mes frères, lorsque vous partez débattre avec eux prochainement, faites circuler cette vidéo ici. On va voir ce que le Coran dit de Paul. C'est comme ça qu'on doit parler. Mais tu, tu es parti contre l'islam sans connaître l'islam. C'est bête. C'est trop bête ce que tu as fait. Tu joins une, une religion sans connaître la religion. On va dans le Coran, on va voir. Sourate 36 au verset 14. On parle de qui? On va interroger. Sourate 36 au verset 14. C'est une sourate qui me fait vraiment très mal. Surat Yacine, Suratul Yassine, Surat 36, au verset 14. On, on, C'est comme ça qu'il faut parler. Ou bien tous les savants étaient des imbéciles. C'est seulement vous qui connaissez l'islam. Surat 36, au verset 14, on dit ceci. Alléluia. Quand nous leur envoyâmes deux, deux messagers, <rire> Ils refusent de le croire, nous, le, nous, avons, nous les avons alors soutenus par un troisième messager. Ils dirent, nous sommes des messagers pour vous. Et ça fait très mal. Je vais vous mettre une autre version du Coran. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça à nos frères? On les a cachés la vérité? Alléluia. Sur, Suratoul Yassine. Sourad Touliasine. Surat Yacine. Surat 36 au verset 14. Pourquoi est-ce qu'on a, on, on a abruti nos frères ici? On ne les a pas montré ça? Ou bien on les cache? Je ne sais pas. Puisque ça c'est dans leur livre. Comment est-ce que nous on a su ça? Nous qui ne sommes pas musulmans. Nous qui avons rejeté Allah et Muhammad. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on connaît ça? Qui nous a montré ça? Surat 36 sur verset 14, on dit ceci. Quand nous leur envoyâmes deux envoyés et qu'ils le traitèrent des menteurs, nous le renforçons par un troisième. Les deux envoyés ici, le nom c'est qui? Et puis le troisième ici, c'est qui? Le nom c'est qui? Écoutez. Il y a un, un homme là que, dans ce verset ici, que j'aime beaucoup, son nom c'est Habib, Habib le charpentier. <rire> On va voir ce que euh, ce monsieur est venu dire. Habib le charpentier, au verset 20, qui me fait du mal. Et du bout de la ville, il y avait un homme là qui était au fond du village là, de la ville. Et du bout de la ville, un homme est venu, il va en toute hâte, il est venu vite. Et il dit, oh mon peuple, suivez les messagers. Écoutez ces gens ici, ce sont des messagers. Suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie. Et cette écriture, j'aime beaucoup cette écriture. Hein. Ce monsieur ici, un homme, il s'appelait Abib le charpentier. Moi, moi, j'ai expliqué tous ces versets ici. Et les Arabes, ils ont tout fait pour vous cacher ça. Ils ont tout fait pour cacher beaucoup de choses. Hein? Un homme dit, il est venu, il dit, écoutez, écoutez, il dit, suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie. Le, le messager là qui était parti à, pour prêcher là, il n'avait demandé aucun salaire. Paul n'avait demandé aucun salaire. Ça, ça parle de Paul. Il dit qu'il ne vous demande aucun salaire. Paul n'a demandé aucun salaire à Antioche. Hein? Puisque sur Antiacine, ça parle de Paul, ça parle de Pierre et ça parle de Jean. Nous leur envoyons, nous envoyons tout ça. Cela, c'est Pierre et Jean. Et nous les renforçons par un troisième. C'est lorsqu'ils étaient partis à Antioche. Qui a dit ça On n'invente rien. On va dans les tafsirs. <rire> Hein? Est-ce qu'il croit au tafsir? Est-ce est -ce que ces gens-là, même... Bon, c'est pour cela que je dis que l'islam est, est, est à son déclin à cause des musulmans inexperts et des musulmans voyous. Ils ne respectent aucun tafsir. Là, c'est Ibn Kathir. Tafsir de Ibn Kathir. On va voir ce que Ibn Kathir a dit. Ibn Kathir, suivant. Donc, lorsque nous les avons envoyés deux messagers, ils les ont reliés tous les deux, c'est-à-dire qu'ils se sont empressés de ne pas y croire. Nous, nous les avons renforcés avec un troisième. Ils les ont chassés. Ibn Juraj, là ce sont les compagnons de Muhammad qui ont, entendu, qui ont entendu Muhammad prêcher sur ces versets ici. A rapporté de Wahhab ibn Sulayman. Voilà la narration? Des Shuaib al jabai les compagnons de Muhammad. Il dit que le nom des deux premiers messagers était Shamoun et Yohana. Chamoun, si, c'est celui qu'on appelle Simon. Simon, c'est Simon-Pierre. C'est Pierre et Yohana, c'est Jean. Et le nom de la ville, du troisième, c'était Poulos. Poulos, c'est Paul en arabe. Poulos. Poulos. En arabe, il n'y a pas de, de lettre P. Il, il, il prononce comme B. B, si même le mot Palestine, ça ne se trouve pas en arabe, puisque la lettre P n'existe pas en arabe. Maintenant, ici, ici il prononce Poulos, c'est Boulos, Boulos, ou bien pour c'est Paul, et la ville était en Pioche, en Takia. Et ils dire ils sont partis, les trois messagers, c'était... Maintenant, le, le garçon ici, il dit que lui ne reconnaît pas que Paul était un messager, tout ça, mais Ibn Kathir, lui, reconnaît. Bon, ça c'est Ibn Kathir. Je conseille un musulman qui a dit, hey, Ibn Katir, nous les rejetons, blablabla. Bla, bla. et hey, ibn Khatir, ceci, cela. Ok. Tu rejettes Ibn Katir. Allons voir un autre savant. Alléluia. Je suis dangereusement équipé. Dangereusement. Il n'y a aucun musulman qui est qualifié pour me débattre. Ils vont finir par rejeter tous leurs savants. Ils vont finir par. Et lorsque un musulman rejette tous les savants, c'est bon, puisque c'est la voie de sortir pour quitter l'islam. Tafsir al-Quran al-Hadim, par Ibn Abi Hadim. En l'an 327, hein, de hein? Et ici, si nous parlons. Ces gens ici, hein? ce sont les compagnons. Bon, ça, c'est. Les années qu'on tombe, c'est par rapport au calendrier musulman. Si vous calculez, ce sont les années là où le messager avait vécu. Ces ce gens-ci sont les compagnons de Muhammad. Tafsir al-Hadim ibn al Là, ce sont les compagnons de Muhammad. Écoutez ce qu'ils ont dit. al-Jabai a dit le nom de deux messagers où il a dit, nous les avons envoyés, c'est Simon, Pierre et Jean. Et l'un des troisième, c'était Paul. Les références sont là. Vous pouvez prendre ça. Le nom de deux messagers, c'était Simon, tout ça. On va de l'autre tafsir. Dajou Adar, tafsir Al-Hali, Wal-Souaïr, euh, Al-Jurjani. Ah. Abu Bakr, Abd-Kahir, tout ça. Ils ont dit que et le peuple d'Antioche ceci a été rapporté par Qatad. Katad, Katad c'est un compagnon de Muhammad. Et Ikrim, compagnon de Muhammad encore. Des Tabari dans ton, son tafsir Abdou Razak dans son tafsir quand nous leur envoyons sur, sur le règne de, de Issa sur la paix ils sont Thomas et Paul mentionnés dans Zad al-Masir de Moukhadil. Hein? ils sont toujours en train de parler que de, de Paul là ce sont les musulmans hein? eux-mêmes qui témoignent mais pas les musulmans les sénégalais qui ne comprend ni l'arabe ni le Kouraïch et ils ne, ne parle même pas saoudi il parle à peine français, il, il, il ouvre sa bouche bêtement, vachement. Il faut lire le savant. Mualam al-Tanzil, tafsir al-Quran, tafsir al-Bagawi. Bagawi c'est un grand savant de l'islam, le père de, de même, même le père d'Ibn Kathir. Tous ces gens-là, ils sont venus de chez de ce monsieur-là. Imam Hussein ibn Masoud al-Bagawi al-Shafi a dit ceci. Nous leur envoyons les messagers, ils les ont réniés, tout ça. Leurs noms sont Jean, Paul, Wahab, dit, Leurs noms sont Jean et Paul. Abu al-Assim, il a confirmé ça. Et Kab, Kab c'était un juif, hein, compagnon de Muhammad. Ibn Kab a dit, les deux prophètes, Adi Sadouk, Shadoum, troisième Shalom, ils ont commencé à expliquer. Il les a envoyés par son ordre à tout le peuple d'Antioche. Ils ont plusieurs tafsirs. Ça, c'est Bagawi qui a dit ça. Tafsir Mujama, Tafsir Koran, hein? Al-Tabaroussi. Même Tabaroussi a parlé de ça. Bon, avec tout ça, cette ville était Antioche. C'était à Antioche. Ibn Abbas, le compagnon. Ibn Abbas, c'était le cousin de Muhammad. Celui qui se battait sur l'héritage de Muhammad. Puisque Muhammad, lorsqu'il était mort, il n'avait laissé aucun bien à sa famille. Donc, la, même la. Comment est-ce qu'on appelle la, Comment est-ce qu'on appelle Le droit de l'héritage, le partage de l'héritage, Muhammad n'avait rien laissé. Ibn Abbas, qui était con, cousin de Muhammad, il a, il a confirmé aussi ça. Hein? a dit le nom de deux messagers, c'était Simon. Jean et puis Paul. Est-ce que vous voyez? Altafsir.com. Il y a beaucoup de, de... Tafsir Zahid, Tafsir Ibn, jo jo Ibn Jose. Ah, c'est monsieur, ça c'est Ibn Jose. c'est un grand savant de l'Islam, Ibn Jose. <rire> Ibn, Ibn Josi a aussi confirmé ça. Eh? Et vous vous parlez d'un petit Joula, un petit. Jula. Un petit... Eh? J'allais utiliser de mauvais mots, mais je dois me contenir. Écrima, hein. Katada, ils ont confirmé la ville, c'était Antioche. C'était Antioche où les chrétiens furent appelés. Quoi? Euh, euh, les disciples furent appelés chrétiens. Wahab, Ibn Abba, a dit Jean et Paul. Troisième, mon dit Thomas et Paul. Il y avait beaucoup de disciples. Hein? Mais ici, on se concentre sur le Qatar Juraj, Là, ce sont les références. Vous pouvez voir partout. Tatkara Al-Harib, Tafsir Al-Gharib, Josie a confirmé ça. Bon, on doit partir trop vite là. Ah, Imam Kurtoubi. J'aime beaucoup ce monsieur ici. puisqu'il a révélé beaucoup de bêtises du Coran. Dans la surat 61-14, Imam Kurtoubi. Il a expliqué ça. Hein? Il a confirmé, Paul, le ministère de Paul, qu'un petit comédien là qui ne connaît ni l'arabe ni le berbère, qui parle à peine français. Isa les a envoyés, les apôtres, c'était Pierre et Paul à Rome. André, lui, a été envoyé dans d'autres pays. Philippe a été envoyé en Afrique, tout ça. Vous voyez ouais. Ça, c'est court -tubi. Il faut vous informer avant. D'entrer dans l'islam. Euh, Al-Tanzil a confirmé ça. La même chose. Paul. Partons ici. Tafsir al-Quran al-Hadim, al-Afid, Ibn Katir. On a déjà lu Ibn Katir. Ibn Kathir a confirmé ça. Ibn Katir a confirmé le nom de Paul. Tout cet afsir-là, j'ai mis, mis ça sur ma boîte. Hein ibn Il a confirmé ça. Comment hein? est-ce que vous entrez dans l'islam sans connaître l'islam? Al-Bidaya Wal-Nihaya par Ibn Kathir. La fin et le commencement. C'est un bon livre. Si vous lisez ça, vous allez quitter l'islam puisqu'il y a beaucoup de bêtises ici. Quand Paul a appris que le Messie était allé à Damas, il prépara ses mulets et sourdis pour aller le tuer. Il reçut à Kokuba, lorsqu'il affronta le compagnon du Messie, un ange vint à lui et lui frappa le visage du bout de son aile et il l'a aveuglé. Ça, c'est Ibn Kathir qui confirme ça. Alors, quand il a vu cela, il a cru au Messie, tout ça. Ça, c'est Ibn... Al-Bidaya Wal-Inihaya. Al-Bidaya Wal-Inihaya. Vous voyez ce livre-ci Si un musulman lit ce livre, il va quitter l'islam. C'est Ibn Kathir qui a écrit ça. Il y a beaucoup de bêtises. Al-Hambali, même Ambali. hambali a confirmé. Jean et Paul. Pardon, Voyons voyez un autre comédien. Tous ces gens ici, le messagers de. Tous les messagers sont des comédiens. En commençant par Muhammad et les autres. Thomas, André, Mathieu, tous. Jésus a envoyé. Comment est-ce qu'il les a à l'humanité? Ça, c'est sur le livre des musulmans, que les musulmans ne connaissent pas. Al-Taoudishar, Al-Jami, Al-Sahih a confirmé ça. La, la même chose. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça à nos frères musulmans? Pourquoi est-ce les a aveuglés à ce niveau-là? Si bêtement. Tu joues l'islam sans connaître. Tu joues l'islam sans connaître. Tabari a confirmé ça. Moukharizia a confirmé ça. Bon, est-ce qu'on a même le temps pour lire ça? Paul de ça a marché vers Damas, le pays, 9 ans, après la levée du Messie, et Jean l'a transféré à, aux Romains, tout ça. Mathieu a été tué à Carthagène, hein? à Carthage, tout ça. Ça fait très mal. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça aux musulmans? Saïbo, Ari, Ibn hein? Adjar Askalani. Là, c'est un grand savant de l'islam ici. Ibn Adjar Askalani. Ah, Askalani a confirmé ça. Hein? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Le nom des messagers était Simon et Jean et le nom du troisième était Paul. Les références sont là. Je suis en train de faire passer ça, vous pouvez copier ça, Allez chercher ça. Al <coughs> Al Mantour, Tafsir Abil Mantour, Jalal Adin, Suyuti, Suyuti a confirmé ça. On a vu ce qu'a dit Askalani. Si vous lisez Ibn Adjara, Skalani et, et, et Suyuti, c'est presque la même chose. Ce sont des maîtres et élèves. Hein? Suyuti a aussi confirmé ça. Hein? Rapporté par Ibn Abbas, le cousin de Muhammad. Tous ces gens ici, ils ont confirmé que c'était à Antioche. Hein? Dieu ne manque jamais de témoins. On ne se manque jamais de Dieu. Simon et Jean et puis Paul. Ah, je suis fatigué de montrer tout ça. Mais vous pouvez voir, je dois passer rapidement puisque le temps, on a déjà dépassé une heure. Tafsir al al Tout ça, vous comptez le numéro Est-ce que, est que vous voyez Jean, Simon. Hein? Simon et Jean et Paul. C'était le troisième qui était renforcé. Là, c'est son. Ah, et maintenant, celui que j'aime beaucoup, numéro 19, hein, Tafsir Rouh Al-Mani, par Imam Al-Aloussi. Al-Aloussi a aussi parlé de ça. Al-Aloussi, écoutez maintenant, c'est Al-Aloussi qui dit ceci. Imam Al-Aloussi. C'était des, des, mus des musulmans de cette époque-là. Ils étaient plus sérieux que tous ces gens qu'on voit sur YouTube, des comédiens. Maintenant, al aloussi a dit ceci, par al il a dit ceci. Dans son message aux Romains, le livre de, au roi Romain, ça c'est pas le livre de Romains, l'apôtre Paul a dit, l'esprit témoigne à, notre, à nos âmes que nous sommes les enfants et les bien-aimés d'Allah parmi d'autres. Là où Paul dit, l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça c'est Imam al -Ussi il se réfère même à Paul. c'est vraiment. Tafsir à la Ahmad ibn Muzdafi al Jean et Paul et Simon bon. Tafsir al tanouir ibn Ashur tous ces gens ici. avec des apôtres le grec il oui, les dit Jésus les dieux étaient descendus. Ah, ici il a parlé de ceci lorsque Paul était descendu, euh, il... les gens qui voulaient l'adorer, ils ont dit les gens, les dieux sont descendus en forme humaine. Ainsi il est indiqué dans le livre des actes des apôtres que certains Grecs, les, les habitants de l'Istre, ils ont vu un miracle du pro prophète Paul. Il, il appelle même prophète Paul, et ils ont dit dans leur langue, les Kaoriennes, en langue grecque Les dieux sont descendus, étaient des gens comme de... les dieux étaient comme des gens, ils sont descendus vers nous. Les dieux sont descendus en forme humaine vers nous. Ils appelaient Barnabas, Zeus, c'est-à-dire Jupiter, Hermès, c'est-à-dire Mercure, et les prêtres de Zeus vint avec des boeufs abattre devant eux. Quand ils ont vu cela, Paul et Barnabas, ils ont déchiré leurs vêtements. Ils ont dit, nous sommes des êtres humains comme vous. Nous venons prêcher de revenir de ces mensonges vivants qu'il a créés, de revenir aux dieux vivants. Qui dit ça c'est ce monsieur ici qu'on appelle Tafsir al-Tahir, ou al-Tanhir, par Ibn Ashur. Pourquoi est-ce qu'on fait ça Surat 36, verset tous ces gens ici, est-ce que, puisque la Bible dit que nous sommes entourés par une si grande nuée de témoins, hein? Alors, le même Tafsir est revenu bon, et même la Bible dit, puisque nous sommes entourés d'une si grande dieu de témoins, et, et, écoutez cette écriture ici, ça c'est dans le livre des Hébreux, ah, vraiment, Épitre des Hébreux, au chapitre 12, Dieu, on ne se moque pas de Dieu, nous donc aussi, Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, les témoins sont nombreux, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Tout ça, ce sont des témoins. Tout cet article que je vous ai lu, ce sont les témoins musulmans. Musulmans, tous ces gens ici. Des témoins musulmans. Je vous ai lu tous ce nom ici. Des témoins musulmans. Dieu, Dieu, vraiment, on ne se moque jamais de Dieu. Là, ce sont les musulmans eux-mêmes. Ce n'est pas les nous. Les, les, les références sont là. Tous ces gens sont des musulmans. Et, hébreu dit, nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Alors, il ne faut jamais faire comme le monsieur ici a fait. Il a trahi. Il a trahi. Vraiment. et vraiment, pourquoi est-ce qu'il a fait ça Qu'il a induit en erreur Je le cherche, je le supplie de venir parler. On ne va même pas débattre. On va juste parler, exposer. On va parler, exposer, clairement. On bah, va se discuter avec Pierre. C'est Paul va dire que Pierre n'a pas été apôtre de Jésus. Nous, on n'a pas vu parmi les... Pourquoi vous ne reconnaissez Pourquoi les musulmans ne reconnaissent pas la force-là Non, c'est simple parce qu'il n'a pas été apôtre de Jésus. Nous, on n'a pas vu parmi les disciples de Jésus. Là. Nous, Et nous, on ne pas dedans. Du coup, euh, Israël Issui, il, il, il, il, vu qu'il n'est pas parmi les disciples de Jésus, il n'est pas parmi les apôtres de Jésus, du coup, nous, on ne peut pas... On ne peut pas, pas croire en lui. Du coup, euh, Israël Issui, il, il, il, il, vu qu'il n'est pas parmi les disciples de Jésus, il n'est pas parmi les apôtres de Jésus, du coup, nous, on ne peut pas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 Vu qu'il n'est pas parmi les disciples de Jésus, n'est pas parmi les apôtres de Jésus. Du coup, nous, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas croire en lui. Puis c'est notre choix, on est libre de croire ou qu'on ne peut pas croire. Voilà. Ok, tu es libre hein, de croire ou de ne pas croire. Mais le monsieur qui est entré dans l'islam bêtement, si bête. Suivant si autre, un autre comédien qui est entré aussi dans l'islam bêtement. Ok, c'est bien ici. Adam n'a pas voulu qu'il fasse au depuis le commencement. Et il a appliqué cela dans le même feedback fuse. Sur... Que vous n'avez pas encore... Le de canne à sucre En des digne de tout le nom de Dieu. Un Timothée chapitre, c'est celui qui est grand en copulence, mais c'est celui qui est ici. Le meilleur d'entre vous est celui qui a la foi. Le Coran dit, le meilleur parmi nous tous n'est pas celui qui a de l'argent, les comptes bancaires, ou bien celui qui est grand en copulence, mais c'est celui qui a la foi. Également, alors que la Bible, contrairement à la Bible qui dit dans 1 Timothée chapitre 1, 1 Timothée chapitre 6, verset 1, Paul dit que tous ceux qui vivent dans l'esclavage, chacun d'eux doit regarder son maître comme digne de tout honneur afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Pour que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé, il faut que celui qui vit, professeur, sur le jour de la servitude, regarde son maître comme digne de tout honneur. Et les prêtres, Catholiques et les pasteurs qui ont fait le commerce triangulaire se sont appuyés. sur ce verset de 1 Timothée, chapitre 6, verset 1, et les versets dans l'église d'Exode et lévitique pour transformer, n'est-ce pas, les 15 000 millions, n'est-ce pas, de nos parents vers les champs de sucre, les, les, les champs de canne à sucre en Amérique. Et Mohamed est venu, il a abouillé l'esclavage. Ça, c'est ce que vous devez retenir. Et rentrant maintenant au pasteur, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez suivi? là c'est ce qu'on appelle le cas de quelqu'un qui, qui commence une bataille non, non provoquée l'esclavage il dit que Mohamed est venu il a aboli l'esclavage tandis que la Bible encourage ça, un petit monté chapitre 6 verset 1 pourquoi est-ce qu'il fait ça? nous nous sommes là pour frapper nos euh, bien-aimés pasteurs. les champs de cana sur et les versets dans l'église exodée et l'évitrique, pour catholiques et les pasteurs qui ont fait les commerces triangulaires, ce sont ceux qui vit professeur sur le jour de la mer, comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Verset profilance, mais c'est celui qui a la foi. Également, alors que la Bible, contrairement à la Bible, qui dit dans 1 Timothée chapitre 5, 1 Timothée chapitre 6, verset 1, Paul dit que tous ceux qui vivent dans l'esclavage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 Très vite. Ok, on va partir l'écriture qu'il a donné. Hein? La partie l'écriture qu'il a donnée. 1 Timothée chapitre 6. Hein? C'était 1 Timothée au chapitre 6, verset 1. Ah, ça fait ça fait mal, nous, nous sommes là pour redresser les mensonges de tous ces gens ici. 1 Timothée au chapitre 6 verset 1, « tout tout, Que tout celui qui est sous le juge de la servitude regarde leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés, et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils servent d'autant mieux que ce sont des fidèles, des bien-aimés qui s'attachent à leur affaire. Enseigne ces choses elle recommande et recommande-les. » Ici, Paul a bien dit, « Si tu travailles quelque part, à cette époque ici, lorsque Paul prêchait, il a prêché, il n'a jamais dit qu'il faut faire l'esclavage. Il y avait des frères qui étaient des esclaves. Un esclave, mais qui travaillait pour un homme païen. Le juif, étaient était esclave pendant très longtemps. Maintenant, on dit que, tandis que tu es esclave, tu dois quand même respecter ton maître. Ça s'est fait même avec Joseph. Joseph était vendu comme un esclave. Mais il devrait respecter la femme de son, de son maître. Hein? Pourquoi, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Hein? Attendez, je vais vous donner une écriture. Je dois vous donner vraiment cette écriture, c'est. Hmm. Absolument 55. Il y avait des chrétiens, il y avait des juifs qui étaient esclaves. Pendant que tu étais es, es esclave, il a dit tu dois honorer quand même ton maître. Tu ne peux pas voler, tu ne peux pas faire ça. Puisque tu. tu mais il n'a jamais dit les chrétiens doivent faire l'esclavage. Les, mais on va voir qui a, qui a dit l'esclavage. Nous partons dans psaume au chapitre 5 et 5. Hein? Ça, c'est être méchant. Psaume 5 et 5. On va voir ce que Dieu dit. Au verset 5 et au verset 17, « Il a envoyé devant eux un homme, Joseph fut vendu comme esclave. » Joseph fut vendu comme esclave. Les Juifs, eux-mêmes, étaient esclaves en Égypte pendant 400 ans. Ils devraient faire d'après la parole, même si tu travailles. Il n'est pas, pas encouragé de faire l'esclavage. Paul a découragé l'esclavage et il n'a jamais eu un seul esclave lui-même. Maintenant, maintenant, il y avait des juifs qui étaient esclaves, mais qui sont devenus des chrétiens. Alors, il les exhortait à travailler d'une manière honnête pour ne pas euh, faire insulter le nom de Jésus-Christ. On doit être honnête dans tout ce que nous faisons. Là, c'est le livre de Philémon. Nous partons dans le livre de Philémon. On va écouter ce que l'apôtre est en train de dire. Il y avait un homme là qui était ami de Paul, mais qui avait des esclaves. Il était ami de Paul. Alors maintenant écoutez maintenant le conseil de Paul. <rire> oui, Alléluia. Il y avait un monsieur qu'on appelait Onésime. Ah vraiment. j'étais pris pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes Onésime. C'était un esclave ce monsieur. Il travaillait pour ce monsieur qu'on appelle Philémon Maintenant Paul est en train de lui écrire une exhortation, comment faire le c'était l'époque qu'on appelle l'époque de Jaïlia. les gens ne connaissaient pas maintenant il est en train de l'exhorter, de le libérer au verset 15 il dit ceci peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, il avait fui honnêtement avait fui Ce fais maintenant il est parti et il a rencontré Paul, Paul a prêché l'évangile et puis il a commencé à parler à Paul, Paul dit que mais je connais ce philemon là, je vais lui écrire une lettre c'est comme ça que Dieu parle Très puissant. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité. Maintenant, il faut accueillir Onésime comment? Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave. Comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, moi Paul, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. <rire> Voyez-vous un peu? Là, c'était des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Maintenant, Dieu, Paul était en train de les enseigner. Maintenant, on va suivre ce que dit Muhammad sur l'esclavage. Surah 33. Ça, c'est le Coran. Surah 33, 52. Il n'était plus permis désormais de prendre d'autres femmes, ni de changer d'épouse, de, de, de même si leur beauté te plaît. À l'exception des esclaves que tu possèdes donc on a permis au moment de coucher avec les femmes qui lui possèdent comme il veut mais les autres femmes libres, il ne peut pas les échanger hein. seulement les esclaves l'exception des esclaves est-ce que Dieu peut parler comme ça? Hein? est-ce que Dieu peut parler comme ça? n'est-ce pas la sorcellerie ça? est-ce que Dieu peut parler comme ça? Hein? ça c'est quoi ça? Un homme qui fait l'esclavage comme ça? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Surah 50. Ô oh prophète, nous t'avons rendu illicite tes épouses à qui tu as donné leur marre. Ceux que tu possèdes légalement parmi les captives, les esclaves là. Tu peux coucher avec elles comme tu veux. Que Dieu t'a destiné. Les filles de ton oncle paternel, les filles de tes ta tantes paternelles, les filles de ton oncle, les filles de ton oncle, ceux qui t'accompagnent même. Tout est en compagnie, ainsi que toutes les femmes croyantes si elles font, elles font don de leur personne au prophète pourvu que tu les maries tout ça. Et elle dit que c'est là un privilège pour toi, un privilège seulement de Muhammad à l'exclusion des autres croyants. Les autres petits croyants ils sont exclus. Ça c'est un privilège sexuel pour Muhammad. Nous avons certes, nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de, de, de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, qui n'ont point de blâme, bla c'est ça l'islam, la région de l'esclavage. Lisons une autre surate, surate 4. Là, c'est la surate 4, Au verset 24. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves, en toute propriété, vous pouvez coucher avec elles comme vous voulez. Sauf les esclaves, sauf elles, elles n'étaient pas comptées. En toute propriété, vous pouvez coucher avec elles, comme vous voulez. <rire> ça même payer. On va lire maintenant le hadith. Saibou Ari. Saïbou Ari numéro 25 34. D'après Jabir ibn Abdullah, un homme parmi nous a déclaré que son esclave serait libéré après sa mort. Le prophète paix sur lui a appelé cet esclave et l'a vendu. L'esclave mourut la même année. C'est ça la miséricorde. Hein? Quelle bêtise. L'esclave, ici il... Un homme parmi nous a déclaré que son esclave serait libéré après sa mort. Le monsieur est mort. L'esclave Le monsieur... était libre. Mais Mohamed a pris ce monsieur-là. Le prophète a appelé cet esclave. Et l'a vendu. Mohamed, pourquoi est-ce que tu as vendu cet esclave-là? Tu avais besoin de l'argent ou quoi? Ça, c'est la sorcellerie. L'esclave ne t'appartenait pas. Et puis l'homme l'a libéré Jabir ibn Abdullah, il raconte, c'est un compagnon de Muhammad. Le monsieur est mort. Mais Muhammad, le prophète, a appelé cet esclave et l'a vendu. Muhammad avait besoin de l'argent. Mais l'esclave là est mort. Il mourut la même année. Et le monsieur dit que Muhammad a aboli l'esclavage. Soudan Anasai 41-80. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Soudan Anasai, un esclave est venu, a promis au prophète d'émigrer. Le prophète il ne s'est pas, pas rendu rendu compte qu'il était un esclave. Alors son maître est venu le chercher et le prophète a dit, vendez-le-moi. Et l'a acheté pour deux, deux esclaves noirs. Les esclaves noirs moi, que Mohamed a il, il, il les a troqués. Il les a, il a acheté. Il a acheté cet esclave-là. Il a acheté pour deux esclaves noirs. Il n'a pas accepté le gage d'une personne juste à ce qu'il ait demandé. Est-il un esclave? Mohammed vendait les esclaves. Il l'a acheté et il vendait les esclaves. Maintenant, pourquoi, pourquoi est-ce qu'il vend, il a vendu sur sur cet homme-ci? Le prophète l'a appelé, il, a, il appela cet esclave-là et il a vendu. Et esclave, l'a vendu. L'esclave-là, le pauvre, est mort le même jour. Le même jour. Comme Bilal. Mohammed n'a jamais affranchi Bilal. C'était un esclave. Jusqu'à la mort de Mohammed. Mohammed ne l'a jamais affranchi. Pourquoi ça c'est mon numéro pour tout ceux qui veulent contester? Hein? Pourquoi est-ce que les musulmans sont obligés de mentir? Pourquoi est-ce que vous mentez? Où est-ce que Mohamed a aboli l'esclavage? Hein? Pourquoi est-ce que vous est faites ça? les canes de sucre, les, les, les, les champs de canne à sucre en Amérique et Mohamed est venu, il a aboli l'esclavage? Ça, c'est ce que vous devez retenir. Et rentrant maintenant au pasteur, n'est-ce pas? Vous voyez comment est-ce que les musulmans sont des menteurs. Là c'est mon numéro, tout celui qui veut me débattre, il peut venir me débattre. Je suis là, je les attends, de pieds fermés, il n'y a aucun qui est qualifié. J'ai contacté tous ces gens, même le monsieur ici, je lui ai envoyé le message le matin. Shalom, que Dieu vous bénisse.